Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo pour euh, vous faire découvrir grâce aux cartes les tendances énergétiques pour la semaine prochaine, donc la semaine du 15 février au 21 février. Donc il s'agit d'une guidance générale, c'est euh, l'opportunité pour vous de savoir dans quelles énergies on va baigner, euh, qu'est-ce qui, qu est ce sur quoi on est invité à travailler pour que vous puissiez et euh, eh bien tout simplement euh, matérialiser cela euh, dans votre vie en fonction de qui vous êtes et de ce que vous faites, tout simplement. Euh, alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rickebu, je suis thérapeute holistique. J'accompagne principalement des femmes qui ont des, des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'image corporelle, qui ont vécu des, des traumatismes dans leur enfance. Euh, L'objectif, c'est de les, les aider à guérir, les aider à libérer tous ces traumatismes, tous ces blocages hein, sur tous les plans qui font que justement, euh, actuellement, elles ont besoin de la nourriture pour se sentir mieux, euh, où la nourriture est un exutoire, ou alors encore une, une forme de punition, euh, et, et, et qui fait aussi que eh l'image de leur corps, mais en fait, finalement, l'image d'elle-même, euh, est quelque chose de, de négatif pour elles. Euh, donc voilà, j'aime bien utiliser plein d'outils, j'aime faire des guidances, euh, parce que ça permet de révéler ce qu'il y a déjà en vous, euh, et c'est pour moi aussi un, un très bel outil de développement, personnel pour nous donner des directions, nous donner des, des pistes à suivre pour toujours être encore plus dans l'éveil de soi-même, l'éveil de soi et l'éveil à soi aussi. Euh, alors du coup, je vous montre ici les oracles que je vais utiliser, c'est ce que j'utilise très souvent pour les tendances énergétiques. J'en ai un nouveau, peut-être que je l'inclurais, mais il faut encore que je que je le pratique euh, pour bien maîtriser les différentes interprétations possibles, ce qui n'est pas évident. Donc il s'agit du petit Le Normand. Si jamais vous avez des conseils de vidéos, de formations sur le petit Le Normand, je le prends. Euh, alors ici, on a un tarot, c'est euh, le tarot du funambule, ici c'est le tarot de Marseille, ici c'est l'oracle euh, des miroirs, ici on a le Dixit Révélation, ici on a le message de ton âme, et ici c'est euh, l'oracle de la libération énergétique. Alors du coup, on va commencer tout de suite, J'ai décalé un petit peu les cartes et puis on va commencer avec donc, le tarot. Alors, si vous voulez sur je semaine, Oh, du coup il y en a deux alors ça c'est les dernières ok on a encore le fou c'est oh, celles-ci qui sont tombées en premier alors donc on a un as d'épée un valet d'épée Ah oui, putain. un as d'épée, un valet d'épée, le fou et la reine d'épée Et en dos de deck on a je vous la montre on a encore euh, un œuf d'épée. Alors, comment vous dire que quand on a autant d'épées comme ça, euh, la semaine prochaine, déjà, je pense qu'on va baigner dans des énergies de vérité. L'épée, c'est euh, l'élément air, c'est l'intelligence froide, c'est des énergies de raison, de vérité, des choses tranchantes, hein, comme la lame d'une épée, tout simplement. Euh, donc euh, voilà, il y a peut-être des choses qui vont être révélées ou en tout cas, on va nous demander de trancher la semaine prochaine. Ok alors, on va regarder ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, sur l'âge des Qu'est-ce qu'on peut nous dire, on peut nous dire okay. Alors, on a l'amour d'épée. Ok. Bon, j'en ai plusieurs. Tant pis, je vais toutes les prendre. Euh, j'en ai quatre. Je vous les détaillerai après. Alors, sur le fond. Qu Qu'est-ce Décidément, on se lâche. Alors, je vais prendre celle-ci. C'était si vraiment un paquet de 10 cartes. C'est pas possible. Je vais prendre celle qui était isolée. Et Ramez d'épée. Euh, il y a beaucoup de choses à dire euh, la semaine prochaine <rire> J'ai beaucoup de cartes qui tombent à chaque fois Ok Alors en dos de bec, étranger Alors, tarot de Marseille Alors sur Ok Tarot de Marseille, je dois avoir une affinité avec lui Parce qu'à peine je bats les cartes et il y en a déjà qui sautent euh, Donc on a Un euh, set de bâtons On a Le rayon Alors, on a le soleil et on a un 4 d'épée. Encore une fois, des épées. Sur le fou et le 4. est qu'on peut plus sur la carte du fou Ok, roi de coupe. Ok, et sur le fou, okay. valet d'épée. On a encore une fois un valet d'épée. Et en dos de deck, j'ai une reine de Denis. Ok. Euh, alors, est-ce que le Dixie, qu a des choses à dire sur la semaine prochaine <coughs> Est-ce que le Dixie a quelque chose à dire Ok. Alors, j'ai celle-ci. Alors, c'est la même carte pour les personnes qui suivent mes tirages. C'est la même carte que la carte de Nouvelle Lune. Donc, on est toujours dans les énergies Nouvelle Lune, hein, même si elle était jeudi. Euh, voilà, on y sera encore voilà, tout le week-end. Hop. Oh. Alors, celle-ci. Est-ce qu'il y a une troisième carte est que tu as une troisième carte à apporter pour la semaine prochaine Ensuite, au niveau énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine Il y avait un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, est-ce qu'il y a une troisième carte C'est retourné par tourner. Est-ce qu'il y a une troisième carte Non. Alors, bon, en dos de deck, on est encore sur du karma familial. Ah oh, putain, c'est dingue euh, je dis ça parce que la carte qui est tombée... Euh, alors aussi, je, bon, je vais vous les montrer comme ça. Donc on a la carte du blocage karmique. Pareil, ceux qui regardent mes tirages, vous savez que euh, c'était également ce qui était ressorti pour cette semaine. Donc on continue avec des énergies de libération, de, de purification au niveau donc, des vies antérieures. En dos deck sur la libération... J'ai le karma familial. C'est ce qui est ressorti sur l'énergie Nouvelle-Lune. Donc, ça va continuer la semaine prochaine. Et j'ai la carte du passé. Bon, ben voilà. C'est libérer le passé. C'est vraiment... Là, pour moi, c'est vraiment le passé de, dans le sens général au niveau planétaire. C'est vraiment... Euh, on continue hein, dans ces énergies de, de, de purification, de libération, de, de transmutation, de tout ce qui est en lien avec le passé et qui, qui n'a plus de raison d'être. Hein. Donc, euh, OK. Et du coup, pour finir... Alors, est-ce qu'il y a un petit message de notre âme ah, ok, c'est à sauter. Est-ce en a un autre voilà, par oscrot, sauter. Okay. Alors, on va s'arrêter sur celle-ci. Bon, bah c'est un très beau message. Oh, je la mets ici. Alors, putain. Et, je viens de battre les cartes, hein, mais en dos de deck, j'ai re la même carte. Euh, pareil, c'était euh, pour l'énergie de la nouvelle lune, je crois. C'est dingue, hein. Bon, on est toujours sur les mêmes énergies ça va continuer, mais il y a continué mais c'est quand même cette carte qui a sauté donc c'est la carte bah, tout simplement de l'amour alors c'est pour les énergies de la semaine prochaine hein. alors je sais que euh, le 14 c'est la saint valentin mais au delà de ça ce n'est entre guillemets qu'une fête hein. Aimer, c'est euh, on aime tous les jours donc là c'est vraiment euh, le message s'il y avait peut-être qu'un seul message à, euh, à retenir sur la semaine donc du 15 février au 21 c'est vraiment euh, c'est vraiment dans des énergies d'amour c'est vraiment les énergies d'amour qui vous permettent de créer l'amour c'est la base de tout Merci. Um... En face, vous avez la peur et euh, on ne peut pas aimer si on n'a pas connu la peur avant. Donc, les deux sont nécessaires. Mais l'objectif, c'est d'aller de plus en plus dans l'amour et aussi d'aimer les peurs qu'on a eues, d'aimer nos doutes, d'accueillir pleinement pour pouvoir les éclairer et euh, transmuter tout ça. Donc là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur, de ressentir l'amour, de, de vous envelopper entièrement, d'accueillir cette chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine, de la laisser vous réchauffer, vous embraser et vous ouvrir à la beauté de chaque instant. Ok alors bah, c'est une très belle carte, alors par rapport du coup au tirage du tarot, euh, alors donc du coup on commence par un as d'épée, donc je vous disais il y a pas mal d'épées, donc on va être du coup sur des énergies euh, voilà de, de, de, de vérité, de raison, euh, l'objectif sera peut-être de trancher, euh, de prendre des décisions. Alors là, ce qui me vient quand je dis trancher aussi, c'est de trancher ses liens, justement, euh, ces, ces liens karmiques, ces liens transgénérationnels. Donc là, ce d'épée, on est dans l'idée euh, bah, de confiance en soi, d'avoir confiance en ses idées, de justement d'oser de, dire la vérité, ou ça peut aussi être des euh, énergies en lien avec le fait d'apprendre une vérité. Alors, on a ensuite la carte de l'amour, donc euh, peut-être que... Euh, alors, ce qui veut dire, c'est que voilà, tout simplement, hein, on est aussi dans ces énergies-là. Donc on a la carte de l'amour, donc c'est peut-être voilà, de dire la vérité, de dire ses sentiments, d'oser dire quand on aime une personne. Euh, alors là, quand on aime une personne, attention, on fait toujours trop souvent l'amalgame entre l'amour, c'est forcément une relation, euh, euh, une relation amoureuse, sexuelle, de couple... Euh, L'amour revêt divers, différentes formes euh, et, et on peut éprouver de l'amour pour n'importe qui, pour des choses, euh, pour des animaux, pour des personnes, peu importe. L'amour, c'est une énergie. Euh, donc peut-être que là, il est grand temps voilà, de, de dire la vérité, d'oser dire ses sentiments, euh, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses idées et vraiment euh, d'oser. Euh, donc il y aura peut-être quelque chose en lien euh, avec donc l'amour, avec cette énergie d'amour. Et ensuite ici, donc on a un set de bâtons. Le 7 de bâton, on va être sur des synchronicités, sur croire en quelque chose et se battre pour on est dans des énergies de persévérance. Donc là, on vous dit peut-être pour la semaine prochaine euh, de voilà, si, euh, si, si vous attendez qu'on vous dise qu'on vous aime, etc. En tout cas, on vous dit de croire aux synchronicités, de croire en vous d'abord. Euh, si c'est à vous de révéler quelque chose, de dire à l'autre que vous l'aimez, tout simplement d'oser croire en vous, de vous faire confiance pour révéler vos sentiments euh, et de persévérer. C'est-à-dire que si vous croyez réellement en votre union, en votre lien sacré, eh bien on vous dit vraiment de vous battre pour et, euh, et en tout cas vous avez des synchronicités donc euh, faites-vous confiance et euh, vibrez par l'amour c'est vraiment une énergie qui est pure qui est simple euh, donc on, on vous invite vraiment à vous connecter à, à l'amour ensuite on a donc ici un valet d'épée le valet d'épée c'est le lâcher prise c'est faire confiance à ses anges gardiens euh, c'est faire confiance à son intuition pour aller de l'avant c'est avoir la foi donc on est aussi euh, toujours pareil dans ces énergies de cette de bâton hein, de, de synchronicité de, de persévérer de, de se faire confiance. Mais on nous invite quand même à lâcher prise, hein euh, à être, à être dans, dans, dans la confiance aussi de la vie et des signes. Alors, dessus, c'est sur cette carte, du coup, je vais vous les montrer, euh, que j'ai plusieurs cartes qui sont ressorties au niveau de l'oracle euh, des miroirs. Alors, euh, on est dans le lâcher-prise, faire confiance à son intuition. Donc, on le retrouve ici avec la clairvoyance. On a aussi ici les rêves. Peut-être qu'on nous invite aussi à faire confiance dans nos rêves. Vous savez, quand on, on, on, on rêve, euh, il y a des fois, on fait des rêves, on part dans l'astral, c'est votre âme qui va réaliser des choses, qui va faire des qui parfois même fait des rituels. Enfin, en tout cas, il y a des messages, il y a des messages cachés dans vos rêves. Donc peut-être qu'on vous invite justement euh, à avoir plus d'intuition, plus de clairvoyance en lien avec vos rêves. Peut-être que euh, vos, vos guides, justement, euh, vos anges, votre intuition, votre conscience supérieure, peut-être qu'elle vous envoie des messages à travers vos rêves. Alors, est-ce que c'est en lien avec ces énergies d'amour Peut-être, mais il y a aussi peut-être d'autres choses. Ça peut être en lien avec le travail. Ici, on a quand même la réunion. On vous demande aussi peut-être de discuter autour de ça, d'oser de, encore une fois communiquer, oser en parler autour de vous. Ne restez pas seul et surtout avec le miroir magique c'est une carte hyper positive puisque c'est la carte où justement vous êtes protégés on vous dit qu'il y a une protection divine on est tous protégés c'est vraiment ça aussi, cette idée de faire confiance en ses anges, c'est qu'on est tous protégés. Euh, et alors ensuite, j'ai donc deux cartes de tarot qui sont sorties, donc je vous avais dit, j'ai donc le 4, le 4 d'épée et j'ai le soleil, et donc le soleil c'est aussi une carte hyper positive, parce que déjà c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important, et le soleil, on est dans la paix, dans la sérénité, la célébration, la joie, et sur le 4 d'épée, on est quand même sur des énergies de, de réflexion, peut-être de faire une pause, de prendre soin de soi, de guérison, donc peut-être aussi qu'on invite tout simplement à euh, se donner de l'amour aussi à soi-même, hein, de, de s'apporter des énergies de guérison, de prendre soin de soi aussi. Et euh, ce qui me vient aussi, c'est le fait de s'écouter et de faire confiance à sa propre intuition. C'est aussi une façon de prendre soin de soi et de s'apporter de l'amour parce qu'on s'apporte du respect et qu'on s'écoute tout simplement au lieu d'écouter tout sans arrêt les autres. Alors ensuite, on va être euh, ici donc en, avec la carte du fou, donc sur un arcane majeur, sur euh, la carte du nouveau départ, de la spontanéité. Hein, on commence quelque chose de nouveau et on y va et on y va. Euh, voilà, c'est une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure qui démarre. Donc, on en lien peut-être avec ces énergies d'amour. Ça va peut-être être... être <coughs> pardon, très bercé encore par euh, des énergies d'amour alors voilà, pour, pour, peut-être des personnes qui vont se mettre ensemble ou peut-être qu'il y aura des séparations mais pour quelque chose de plus juste, hein, en lien aussi avec ce karma familial là-bas euh, mais en tout cas, il, y a, il va y avoir des énergies de nouveaux départ, de, de recommencement et on va oser, et euh, ce qu'on nous dit avec le fou, c'est qu'on est à un carrefour, encore une fois il y a des choix à faire, c'est pas évident euh, et bien, il y a une décision à prendre, on est à un carrefour de notre vie où on nous invite à nous lancer dans quelque chose de nouveau une nouvelle habitude, c'est en lien avec l'amour, on a des synchronicités on est on peut se faire confiance, on nous demande de faire confiance à nos guides, de lâcher prise aussi un peu sur le mental, mais on nous demande aussi d'oser dire la vérité, donc on est peut-être à un carrefour là, euh, d'une nouvelle aventure par rapport à l'amour et en plus euh, on finit ici par un roi de coupe et le roi de coupe c'est un homme qui est amoureux, quelqu'un qui veut s'engager. En tout cas, c'est une polarité masculine qui est prête à s'engager, euh, qui est quelqu'un de sincère. Ça peut symboliser un, un époux ou un père de famille. Mais euh, on est encore une fois dans, dans l'amour un, et euh, dans, dans quelque chose qui a besoin de s'ancrer dans la matière et qui a besoin d'être euh, avec cette notion d'engagement. Euh, Ce n'est pas, euh, pas une aventure d'un sourd, c'est ça que je veux dire. Euh, et on finit sur une reine d'épée. La reine d'épée, c'est euh, la reine qui écoute ses intuitions, alors, elle peut, attention, parfois porter un masque, c'est-à-dire qu'elle peut parfois être un peu dans le silence ou parfois mentir, cacher des vérités. Mais là, on l'invite en tout cas ici à écouter ses intuitions, à trancher, à dire la vérité. On est aussi en lien avec l'as d'épée. Mais pour le coup, ici, on a une polarité féminine. Donc, vous voyez que dans ce tirage, on retrouve aussi bien des polarités féminines que masculines. Donc ça va toucher tout le monde, et aussi se toucher à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire au niveau des polarités et cette complétude, hein, d'être dans la, dans la réunification de nos, nos polarités masculines et féminines, puisqu'on a forcément les deux, c'est euh, voilà, indispensable euh, pour être dans, dans l'harmonie, tout simplement, on a besoin des deux. Et en plus, en dos de deck, sur le tarot de Marseille, là-bas, on a la reine de Denis, donc on a encore une fois une polarité euh, féminine ici, donc les deux sont représentés. Alors, donc sur cette reine d'épée qui écoute ses intuitions, qui a besoin peut-être de dire la vérité, Peut-être qu'elle porte un masque, elle ne veut pas trop montrer justement ses sentiments et pourtant elle a plein d'intuitions et là c'est quelqu'un qui va trancher. Alors... Dessus, j'ai encore eu plein de cartes donc, qui sont sorties. J'ai la carte de l'examen, du verdict et de l'ouverture. Alors pour moi, c'est très très positif parce qu'encore une fois, cette carte de l'examen, c'est pas la première fois que je la sors, surtout en ce moment. Pour moi, on est vraiment en train de passer un examen, c'est-à-dire que là, on passe, on passe le bac euh, ou peut-être qu'on passe même une thèse, hein, vu ce qui se passe en ce moment. Euh, et en tout cas, il va y avoir peut-être un verdict la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on arrive peut-être au bout. Vous vous souvenez, euh, il me semble, hein, que j'avais tiré les cartes d'examen, mais il y avait la notion du temps ou de travail, c'est-à-dire qu'on était là-dedans. Là, là peut-être que pour certaines Personne, en tout cas, bien évidemment que c'est une guidance générale, mais pour certaines personnes, peut-être que on arrive au bout d'un certain travail qui a été fait, justement, euh, en lien avec l'amour, en lien avec l'intuition, en lien avec le lâcher prise, en lien avec le passé. Il euh, y a un certain travail qui a été fait, ils ont passé l'examen et la semaine prochaine, on va être sur de, le verdict, justement, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça C'est le verdict, enfin voilà, je ne vais pas l'exprimer autrement parce que c'est le verdict. Alors ici, on a un joli soleil ici, on a un joli soleil ici, on a l'arcane du soleil, donc... Euh, Quoi qu'il se passe, pour moi, c'est quelque chose qui sera à célébrer. Et alors là, ce qui me vient aussi, c'est qu'en dos de deck sur le Dixit, on a hop, cette carte-là aussi que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps aussi, qui pour moi aussi symbolise la célébration. Hein. Euh, donc... Euh ça, ça, ça va être quand même, je pense, une semaine assez positive finalement. Euh, même s'il y a des vérités qui vont être dites, ce n'est pas forcément toujours très simple à, à évoquer. Euh, et pourtant, je n'ai pas de carte négative. J'aurais pu avoir des cartes qui symbolisaient la souffrance, la trahison euh, ou, ou, ou des séparations, des choses comme ça. Et il n'y en a pas. Donc, je pense que ça va être quand même plutôt doux. Ça pourrait être cool. Euh, qu'on continue en fait d'épurer. On va juste être dans du, une énergie d'amour, besoin de dire euh, ses sentiments, de, de dire qu'on aime l'autre peu importe dans quelle relation, mais en tout cas il y en a pour certains, on sera donc sur la fin la fin de toute cette partie examen qui a été très longue, avec du verdict, et c'est surtout, c'est qu'on va finir sur l'ouverture avec cette porte de la destinée qui s'ouvre, alors on voit la maison derrière ici mais on est en tout cas sur un verdict qui est forcément positif. On est sur cette ouverture, on est sur ce soleil. Donc, euh, la semaine prochaine risque d'être, du coup, quand même, euh, très euh, positive. Euh, même s'il va y avoir des vérités à dire. Euh, en tout cas, ce sera pour aller vers le bonheur et vers le soleil. Donc, c'est plutôt cool. Euh, et donc, on finit avec ce valet d'épée. Donc, encore une fois, euh, le même qu'ici. Donc, c'est vraiment ces énergies, le valet d'épée de lâcher prise. Là, on nous demande vraiment on nous demande d'avoir confiance en nous avec l'ASDP d'Épée. Et avec le Valet d'Épée, on nous demande aussi d'avoir confiance en nos anges et à notre intuition, donc à notre conscience supérieure pour aller de l'avant. On nous demande de continuer d'aller de l'avant. En plus, on nous dit dans le tirage qu'on est protégé. Donc là, il y a vraiment des énergies, voilà. De, on dit la vérité, les masques tombent et ayez confiance. Ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie tout simplement et en l'amour parce que c'est ce qui nous porte tous. Euh, voilà, et pour finir sur les cartes du Dixit... Euh, sur les cartes du Dixit donc on a euh, donc encore une fois ce petit téléphone euh, qui va pour moi parler de communication donc peut-être qu'en lien justement avec cet amour on nous invite peut-être à utiliser à bon escient la communication, les réseaux sociaux, peut-être pour faire passer des messages d'amour. Hein. Euh, on n'est pas que là non plus, les réseaux sociaux c'est tout le temps le buzz, le buzz et puis on raconte tout ce qui va pas. Euh, et si pour une fois on racontait tout ce qui va bien et on s'en servait pour diffuser des énergies d'amour. Euh, diffuser aussi notre propre lumière, diffuser euh, notre intuition. Là pour moi c'est encore la carte de l'intuition, on a ce troisième œil qui est ouvert, on a les signes des anges avec les plumes. Euh, donc même si euh, voilà il y a des crapauds, on a des doutes, des peurs qui sont normales et qui peuvent aussi être représenté avec le 9 d'épée ici, qui était en dos de deck, donc qui est pas dans le tirage, mais qui est quand même en dos de deck, qui peut donner un éclairage supplémentaire. Le 9 d'épée, on va être dans des peurs, des doutes liés à la famille. Donc, c'est pas des énergies trop dures, hein, comme je vous l'ai dit, il y a des vérités à dire. Donc, ça peut générer, quand même, malgré tout, des doutes et des peurs, c'est logique. Et c'est vraiment en lien avec la famille et l'entourage, avec les autres. Euh, donc, euh, en lien aussi avec ces énergies d'amour. Donc, euh, voilà. Et donc si je reviens à ma carte, donc, euh, voilà, on est toujours dans cette... Ce que je vous disais là, d'as de, de, de, euh, d'épée, de confiance en soi, en son intuition, donc avec ce troisième œil. Et avec ce valet d'épée aussi, donc de lâcher prise, hein, de lâcher ses corbeaux là, lâcher prise, laisser faire et avoir confiance en nos guides hein, avec ses plumes aussi. Euh, voilà. Bah écoutez, je vous ai tout dit, je vérifie que je vous ai montré toutes les cartes. Oui, je vous ai montré toutes les cartes. Donc du coup, une semaine... Euh, plutôt Je trouve plutôt douce, finalement, par rapport peut-être à cette semaine où il y a eu peut-être plus de changements. alors Après, il y avait la nouvelle lune, mais là, je trouve que c'est plutôt dans la douceur et dans l'amour. Il y a de la vérité, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de joie. Alors oui, il y, a des, des, des, des, des, il y aura des choses à faire, il y a des énergies de nouveau départ, mais euh, voilà je, je, on aurait pu avoir des cartes plus difficiles au niveau euh, émotionnel, souffrance, etc. Et ce n'est pas le cas, donc... Euh, il peut se faire des choses en douceur ou en tout cas juste, juste être baigné dans cette énergie d'amour. Et ça, juste ça, ça fait du bien en fait. Donc euh, voilà, je vous laisse profiter de ces belles énergies d'amour pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance de la semaine.